Et éventuellement, l'extermination des personnes cis. C'est une blague. C'est pas drôle. <rire> Tipou les gens, aujourd'hui pour changer, on va s'attarder sur un sujet où les gens s'engueulent. Donc aujourd'hui, on parle des espaces safe. Ok, du coup, qu'est-ce qu'on entend par un espace safe Les espaces safe, c'est quelque chose dont on parle beaucoup dans la communauté queer, mais pas que, et souvent ça désigne un espace, donc du coup un lieu, souvent qu'à une certaine temporalité, parce que les espaces safe vont être en ligne pas nécessairement, mais en physique ça peut être des associations à certains moments, des cercles de parole, etc. On entend souvent parler d'espaces safe, et l'intérêt de ces espaces c'est quelque part de ne pas avoir la peur d'être oppressé sur une base systémique, ou d'être jugé dans ce moment-là, dans cet endroit-là en fait. L'intérêt de cela est, dans un premier temps et dans sa conception, la possibilité de libérer la parole, de permettre à des personnes qui, d'habitude, vont avoir tendance à garder certaines choses pour elles, de peur d'être jugées, incriminées, humiliées, etc., pas crues, souvent, de pouvoir être du coup dans cet espace et de pouvoir exprimer sa vérité, son point de vue, son ressenti, sans cette crainte du coup que bah, va y avoir quelque chose de négatif qui va en sortir. Il n'y a pas nécessairement l'attente que quelque chose de positif en sorte, mais il y a un peu cette attente que, au pire, c'est pas grave, il s'est rien passé de spécial. Et au mieux, on va pouvoir rebondir, connecter, avoir l'impression d'être compris, avoir l'impression d'être accepté, avoir l'impression d'appartenir. C'est un petit peu ça en fait. Le but est ce qu'on entend derrière un espace safe. Alors bien sûr, pour des personnes qui sont majoritairement en position de domination, Espace safe, ça parle pas. Parce que globalement, la société est leur espace safe de manière générale. Ils peuvent parler d'à peu près tout et n'importe quoi. En tant que personne en position de domination, d'une manière, j'ai pas, enfin, pas hégémonique, mais de façon globale dans leur vie, espace safe, c'est pas quelque chose qui va parler. D'un autre côté, on va avoir des personnes qui vont avoir tendance à tellement s'en prendre plein la gueule en permanence et avoir jamais eu cette connexion, en fait, avec la possibilité d'un espace safe, avec ce que ça représente, avec ce que ça permet de vulnérabilité, ce que ça permet de ressources ressourcement, <rire> parce que ça permet de ressourcement, c'est également euh, des personnes qui vont avoir tendance à euh, éventuellement exprimer de la méfiance vis-à-vis -vis de ces espaces safe. Or, pour beaucoup de personnes, et notamment en fait pour cette dernière catégorie de personnes, le fait de pouvoir trouver des espaces safe est assez capital dans le sens où, bah, en fait on est des êtres sociaux, qui avons besoin de communiquer ce qu'on sent, comment on souffre, de partager des choses. Et dire va chez un psy et tout blâmer sur cette espèce d'extériorisation, sur cette espèce d'individualisation de la santé mentale et du fait qu'il bah, y a des trucs pas cool euh, qui se passent dans nos vies, ça a deux impacts. Le premier impact c'est que ça dépolitise, on va pas chez le psy pour connecter et créer du commun, ensuite ça individualise, c'est-à-dire que tout un chacun doit, en fonction de ses difficultés, réussir à atteindre un stade de bonheur qui lui permet de fonctionner correctement dans la société, et ce indépendamment de ce qui se passe dans la société. Or, le fait de pouvoir connecter au sein d'Espace Safe, le fait de pouvoir exprimer des vulnérabilités, le fait de pouvoir exprimer des douleurs, des blessures, et par conséquent des oppressions, c'est quelque chose qui va pouvoir permettre de créer dans des expériences souvent négatives, dans de la vulnérabilité, et ben en fait du politique. Ça va permettre de créer, mais ça va permettre aussi de se rendre compte que d'autres personnes relatent, que d'autres personnes ont vécu des choses similaires d'autres personnes sont capables d'empathie vis-à-vis de nous, et ça nous permet de recréer du social, de recréer de l'humain, et de créer de la connexion qui du coup permet éventuellement une action politique derrière, hein, de la, la création de, de quelque chose, d'une structure, mais également la prise en compte pour soi-même que bah, les blessures qui nous arrivent ne sont pas normales sont issus d'un système global, d'un système oppressif, et sont issus de quelque chose que, qui fait qu'on ne devrait pas se sentir de cette façon-là. Alors là, je parle spécifiquement d'espace safe où il va y avoir des personnes discriminées qui vont se regrouper. Mais en fait, n'est pas nécessairement le cas en fait, parce qu'un espace safe l'est déjà rarement pour tout le monde, mais on va y revenir, mais un espace safe va l'être en général pour certaines personnes et du coup il est possible d'avoir des espaces safe, je vais dire un gros mot, mais des espaces safe pour par exemple des cis mecs. Et alors, on s'arrête tout de suite, ne nous emballons pas Ce que je veux dire c'est pas l'assemblée nationale, ce que je veux dire c'est bien évidemment que, en fait il y a certaines expériences du sexisme, et du coup notamment ce qu'on appelle la masculinité toxique, c'est-à-dire le fait que, bah, en fait le sexisme il est dirigé contre les femmes, mais il a tout un tas de ressorts en fait, scénaristique, ça marche pas, c'est pas un bon mot. De retour de flammes mineures en fait, qui vont toucher les mecs, notamment le fait de pas pouvoir exprimer ses émotions parce que ça fait gay, etc, etc, etc. Et tout ce virilisme, déjà, perpétue, en fait, le fait que le sexisme, les mecs comme ils sont, etc, etc, tout le système se perpétue, et le fait de créer des espaces safe où, genre, justement, les blessures créées par une société patriarcale sur les six mecs peuvent être exprimées, bah, ce genre d'espace safe c'est hyper important justement pour déconstruire la masculinité toxique, penser les blessures qu'il y a à penser, même si ce n'est pas les mêmes que celles qu'ils en prennent vraiment plein la gueule, mais c'est des espaces qui vont permettre justement d'apprendre, de, de déconstruire des choses et du coup ensuite d'aller vers d'autres personnes et d'y aller avec une posture d'allié. Alors pareil, le but du jeu de ces espaces safe n'est pas foncièrement de créer du politique, mais ça crée du politique, de permettre de se rendre compte que bah en fait, le patriarcat ça blesse tout le monde de façon genre complètement disproportionné, on est d'accord, mais ça blesse quand même tout le monde, et du coup tout le monde a intérêt à détruire le patriarcat, à moins que ce soit des personnes qui se complaisent dans un système de domination, ce qui est quand même beaucoup de six mecs, on va pas se mentir. Mais c'est quand même cool d'avoir cette possibilité en fait, de ne pas avoir une généralisation, de pas avoir une essentialisation, et de pouvoir créer des espaces safe pour des communautés qui, bah, d'habitude, on n'y penserait pas nécessairement comme les six mecs, les personnes, par exemple, qui sont auteurs d'agressions, etc. Mais ce genre de thématique hyper spécifique et hyper touchy, on va en parler et c'est probablement pour début 2022. La notion d'espace safe est intimement liée à la notion de non-mixité, mais n'en fait pas nécessairement partie. Un espace safe peut se vouloir mixte. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que non-mixité ne veut pas dire nécessairement safe, et safe ne veut pas dire du coup nécessairement non-mixte. L'espace non-mixte, par définition, a une volonté en général, politique. C'est-à-dire qu'on cible une certaine partie de la population qui n'aura pas accès euh, au lieu, au temps de parole, au débat, etc., afin de pouvoir se concentrer sur quelque chose de spécifique, un espace... Alors, ne pas tokenifié, nanana, nanana, mais c'est quand même plus simple, parce qu'il n'y a pas toutes les notions de non binarité de personnes trans qui n'ont pas de passing. Ah. <rire> Un espace en homocité trans aura, par exemple, pour but de ne pas retarder les discussions par tout un tas de questions de personnes cis qui essayent de comprendre des choses à propos des transidentités, par exemple, et de pouvoir se concentrer sur un agenda militant transféministe bien délimité. Et il y aura déjà suffisamment de questions de camarades trans pour, en plus, se taper les questions à la masse de camarades cis. Vous noterez que je les traite quand même comme des camarades, parce qu'on veut tous démanteler le patriarcal le capitalisme, oui ou. Pour revenir aux espaces safe, la notion d'espace safe un petit peu de façon permanente et pas d'une façon temporaire, par exemple dans le cadre d'un groupe de parole, a certaines limites, notamment parce que les personnes qui vont être à l'intérieur de cet espace safe bah, vont s'y sentir en sécurité si le truc est plutôt bien foutu et du coup vont avoir tendance à cultiver un phénomène de bulle. C'est-à-dire qu'ils vont avoir tendance à chercher des espaces safe pour ne pas se prendre de la violence du monde euh, de la réalité euh, mixte dans la gueule et permettre bah, justement de créer des amitiés, etc. etc. etc. sans avoir l'impression de se bouffer des mécaniques de domination dans la tronche en permanence. En revanche, si il y a un besoin politique de s'exprimer, il va forcément falloir se confronter au bout d'un moment à un espace non safe, à des espaces non safe. Sauf que, il est plus ou moins impossible dans la vie de tout le monde de ne pas, à un moment donné et généralement en majorité du temps, être obligé de se confronter à des espaces non safe. Que ça soit la rue, l'administration, le travail ou toutes ces choses-là. Bah ouais, forcément, le, les espaces non safe pullulent partout autour de nous. Na Twitter est un espace... Euh non safe, même si tu même si tu bloques beaucoup de gens, ce ne sera jamais safe. Bref, ça crée ce, ce phénomène d'entretien qu'on a l'impression que bah, d'un coup, tout le monde est... Euh, je vais prendre l'exemple de mes espaces safe, mais euh, tout le monde est euh, de gauche, anticapitaliste, euh, progressiste, euh, pour les droits des personnes queer pour l'autodétermination, ce genre de choses. Et bien bah, il se trouve qu'en fait, bah, des, ouais, non la réalité n'est pas comme ça, et pas tant de personnes pensent comme ça. Mais c'est cool, les gens qui, qui pensent comme ça, moi je trouve. Bref, ouais, passons. L'espace safe en revanche, et je l'ai déjà un petit peu indiqué précédemment, n'est pas une sorte de truc absolument pur, magique, qui fait que d'un coup, les oppressions cessent d'exister. En général, les espaces safe vont se concentrer autour de certaines valeurs spécifiques qui vont leur donner un angle EB spécifique, mais il se trouve que, euh, il va généralement presque nécessairement, presque mécaniquement, y avoir une reproduction d'oppression au sein de l'espace safe. Et même si ce n'est pas des oppressions qui sont systémiques, il n'est pas impossible qu'il y ait des phénomènes différents qui se passent et que du coup l'espace safe crée son propre système de valeurs qui va créer un nouveau système euh, d'ostracisation, de pointage du doigt, etc. d'une certain type de population. Par exemple, sur Tipoui, si vous dites que vous êtes facho, vous allez être ban très vite. Mais ça c'est un mauvais exemple. <rire> En revanche, une structure euh, d'autosupport trans va peut-être avoir tout un tas de ressources, par exemple, je, je prends un exemple sur les chirurgies. Et du coup, ça va être, va y avoir beaucoup de dialogues et de débats autour des chirurgies, mais les personnes qui veulent pas en faire vont peut-être ressentir une sorte d'injonction à la chirurgie, justement parce que les débats sont très présents autour de ça. Et sauf qu'en fait, bah, ce n'est pas nécessairement le but de la structure, mais ça crée quand même une injonction et une injonction à faire quelque chose que les gens veulent pas nécessairement faire et qui du coup peut être violente et du coup peut créer un sentiment d'exclusion alors que à aucun moment quelqu'un a voulu exclure les personnes qui veulent pas faire de, de faire de chirurgie dans mon exemple, bien évidemment dans la réalité il y a des phénomènes d'exclusion euh, volontaire ce qui est pas top et au sein euh, d'espaces dits e safe, ce qui est encore moins top en plus de tout ça, il ne faut surtout pas oublier que dans les espaces safe, bah en fait, c'est des êtres humains. Et les êtres humains ont la fâcheuse tendance à faire du mal à d'autres êtres humains, que ce soit conscient ou pas conscient. Par conséquent, il est assez illusoire de se dire que dans un espace safe, on peut complètement baisser notre garde et genre être au milieu des gens comme si c'était des gens parfaits et gentils, qui voulaient absolument que notre bien et qui allaient pouvoir genre s'assurer de jamais nous blesser de toute notre vie pas le cas. Même dans le meilleur des espaces, il peut y avoir des accidents, et il peut y avoir des personnes mal intentionnées, donc du coup faites attention à vous. Petit aparté sur un mot magique que personne ne comprend et qui n'est pas un mot magique. Qui est Pipou Safe. Pipou Safe est une étiquette qui a été filée à des personnes, justement, dont le fait d'essayer de safeiser en fait, des endroits, l'internet, des trucs, leur a valu d'être considérés comme des personnes individualistes, euh, stupides, euh, bref, il enfin, y a un peu tout le côté pipou, etc. Je vous renvoie sur la vidéo que j'avais faite qui s'appelait On n'est pas les bisounours, qui reprend certaines, euh, certaines rhétoriques, en fait, là-dedans. Et bien, du coup, on a retrouvé un petit peu ce phénomène-là euh, de de dire euh, la réalité elle est vraiment moche et tout euh, ça sert à rien d'essayer de faire des espaces safe pour euh, être militant euh, correctement il faut être solide il faut pouvoir encaisser etc et ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans nos espaces queer mais alors c'est le sujet d'une complètement autre vidéo mais dans beaucoup d'espaces militants, il y a une sorte de virilisme, même s'il n'y a que des meufs dedans qui sont en mode « il faut encaisser, il faut être solide, il faut se battre, etc. etc. etc. Et » Les personnes qui ne sont pas capables de tenir et qui aimeraient bien qu'il y ait des aménagements pour elles, ben, sont... c'est des personnes qui sont, de... sont anti-révolutionnaires globalement, et donc du coup par extension pas de gauche, et donc du coup par extension de droite, et qui par conséquent par extension des social traîtres. Ce qui est abusé, mais c'est comme ça qu'Internet et les gens fonctionnent. Tant pis. Sujet d'une complètement autre vidéo dans Je n'aime pas poutrer la gueule, je ferai une vidéo qui durera 30 minutes sur ce genre de sujet. Je parle beaucoup de trucs hyper touchy dans une vidéo qui était censée être simple, et en deux secondes, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Bref, en conclusion, les espaces safe, c'est pas parfait, mais il en faut, et surtout c'est quelque chose qu'il faut tout le temps réfléchir pour s'assurer qu'il reste le plus safe possible, parce qu'il ne le sera jamais à 100%, mais il en a besoin quand même. Sur ce, Tipui